Il y a en nous une mémoire incontournable, indubitable de l'amour. Et quand je dis une mémoire, encore une fois, c'est un savoir. Nous savons ce que c'est. Nous savons que ça est l'amour. Et donc on est porteur de ce savoir. Et par la porte ou par la fenêtre, on va essayer de l'avoir, l'amour, sauf que ça ne peut pas savoir, ça peut que s'être.